Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de lecture Pour aujourd'hui, je te propose Ours blanc a perdu sa culotte C'est un album qui a été édité aux éditions Albin Michel Jeunesse Deux créateurs ont fait les dessins et écrit les textes Ces auteurs s'appellent Tupera, Tupera « Mais où est-elle passée ?»« Quoi ?»« Ma culotte. J'ai perdu ma culotte. »« Elle ressemble à quoi, ta culotte, ours blanc ?»« Je ne sais plus. »« Ne pleurniche pas. Je vais t'aider à la trouver. »« La voilà ta culotte, ours blanc. »« Non, je ne crois pas. Je n'ai pas de culotte à rayures. » « Mais alors, à qui est-elle »« Les rayures, moi j'adore ça. Et c'est ma culotte, » dit le zèbre. « On voit là une culotte de gourmand. C'est la tienne, blanc Non, moi les gâteaux, je préfère les manger. »« Mais alors, à qui est-elle » Mmh, « Hum, je folle, dégoûté Et c'est ma culotte !» dit le cochon. « Et cette petite culotte à fleurs, c'est celle-là »« Elle me plaît bien, mais elle est beaucoup trop petite pour moi. »« Mais alors, à qui est-elle »« Les fleurs, c'est ma passion !» « Et c'est ma culotte !» dit le papillon. Sur celle-ci, il y a écrit « J'aime les souris !»« Ça ne peut pas être ta culotte, ours blanc !»« Non, mais je crois savoir à qui elle appartient !»« Et toi, le sais-tu »« Oh Elle est au gros chat, bien sûr !» s'écrie la souris « Vite, sauvons-nous hum, »« Quelle drôle de culotte à trous !»« Ne me dis pas qu'elle est à toi ?»« Non, toujours pas. »« Mais alors, à qui est-elle »« C'est ma culotte et elle a dix trous !»« Un pour chacun de mes tentacules, » dit le calamar. » culotte À l'envers, on aura tout vu. Elle n'est pas à moi d'ailleurs, j'aime pas les carottes. Mais alors, à qui est-elle hum, C'est mon chapeau, culotte, glousse de lapin. Oh, tiens, une culotte toute blanche. Mais ça ne serait pas ta culotte, elle est sur toi, ours blanc. Oh, ma nouvelle culotte Elle est si blanche que je l'avais oubliée. Oh Grâce à toi, souris, j'ai retrouvé ma culotte. J'ai retrouvé ma culotte. Et le tête de Linotte elle était sur moi, ah ah ah. Elle est si confortable, c'est à peine croyable. Quelle étourdie je suis, merci souris. Voilà, cette histoire est terminée. Si elle t'a plu, tu pourras retrouver cet album à la médiathèque. Je te souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!